Donc ici, euh, c'est un traitement euh, contre la gale. Donc euh, un des locataires de cet appartement euh, donc, euh, véhicule la gale et euh, donc il suit un traitement et euh, donc il y, y a bien la présence de la gale dans cet appartement. Donc la gale c'est un, un acarien euh, qui se fixe au niveau cutané, donc sous la peau. Donc la femelle euh, de la gale pond et dépose euh, donc les, les œufs euh, sous la peau, et donc ça, ça provoque des, dé des démangeaisons très très importantes. La gale est contagieuse, est très contagieuse, donc c'est pour ça qu'ici il faudra euh, traiter de façon euh, chimique. Donc, euh, je porte une combinaison euh, spéciale. Hein. Donc, voilà. Les cas de Galles euh, à Bruxelles ou en Belgique sont, ne sont pas rares. Ce n'est pas, pas quelque chose euh, bon, qui sort de l'ordinaire. Euh, voilà. Donc, il faut traiter les matelas, il faut traiter... Euh, il faut traiter spatialement, donc au niveau, au niveau des, des espaces euh, aériens. Voilà, C'est un traitement euh, assez difficile parce que les personnes doivent quitter l'appartement durant deux jours.